Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Volfirion, un jeu de chez Tabula Game qui m'a été envoyé par Légion Distribution, hein, qui va le rendre disponible en France avec sa traduction. Donc c'est un jeu de deck building qui contient à peu près 136 cartes, vous allez voir, il hein, y a plein de possibilités euh, différentes. Il y a Eric des figurines et des jeux qui s'est permis de faire une vidéo des règles. Moi, je préfère vous présenter un Let's Play, donc je vous engage à aller voir sa vidéo de présentation des règles. Bien entendu, pendant le Let's Play, on traite tous les points de règles du jeu, vous allez le comprendre, mais on le fait tout au long de la partie qui dure quand même une trentaine de minutes. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo d'Eric. Puis ensuite revenir me voir ou alors ben, prendre le temps de suivre cette partie que je fais avec Anthony. Juste une précision, hein, dans cette vidéo, j'ai fait une toute petite erreur, c'est-à-dire qu'à un moment où j'attaque une ville, vous allez voir que le jeu c'est d'attaquer en fait des cités. Et eh bien euh, normalement, elle n'est protégée que par les gardiens et pas par les tours. Et euh, sur la fin de la partie, on la joue comme si elle était également protégée par des tours. C'est une erreur. Ça devrait me faire gagner un tour avant, ça devrait faire gagner Anthony le tour d'après vous nous excuserez, on était en plein apprentissage. Voilà, le mot est dit, la correction est faite. Attention, je rajouterai également une partie solo, puisqu'il est disponible en solo et également à 4. Je ferai cette partie sans aucun doute en live pour qu'on puisse un petit peu discuter du jeu, sinon je le ferai également en let's play. Et puis si j'arrive à trouver trois eh ben, d'entre vous qui seraient intéressés pour venir en Ile-de-France pour jouer à Volferion, eh ben, on fera une partie à 4. Allez, c'est parti On va directement partir sur une partie euh, qu'on va commenter et on va essayer de vous expliquer pourquoi on fait euh, certaines choses, pourquoi, comment. Et puis, euh, puis j'ai mon super t-shirt de 6PO et DR2D2, donc normalement euh, je gagne. <rire> Mais d'accord hein Alors la mise en place du plateau, très rapidement. En fait l'objectif c'est de détruire euh, les villes, d'ailleurs il faudrait qu'on qu faut que je répare les miennes parce qu'on sort d'une partie bien entendu. C'est de détruire en fait les trois villes de, de, de l'adversaire. Donc, on a chacun trois villes, une qui vaut 8, une qui vaut 9 et une qui vaut 10 points. Euh, les points d'attaque, ça correspond à des épées qui sont en rouge sur les cartes. Mystéa, c'est un jeu de deck building. Donc, on va partir en fait avec un deck, un deck de base. Un deck de base qui ne qui rapporte, qui rapporte pas grand-chose, mais comme tous les jeux en fait de deck building, il va grandir avec le temps. Et puis on va venir piocher dans une river qui va se, qui va se composer ici. On va venir faire des achats euh, grâce à des capacités sur les cartes. Qui, alors la carte, elle, elle a trois informations elle a une information de magie, une information d'achat et une information de combat. Donc avec l'information d'achat, de, de, ben je vais pouvoir venir ponctionner des cartes. On va voir qu'avec la version d'attaque, on va pouvoir attaquer les vides de l'adversaire, mais également venir saisir ici ce qu'on appelle des merveilles qu'on va mettre en place tout de suite des merveilles qui sont en fait des cartes qui sont permanentes sur votre zone de jeu et qui vont vous apporter également euh, des bénéfices. Et puis on a ensuite la magie qui vous permet de mulligan en fait euh, la river, c'est-à-dire de faire un peu tourner cette river, éventuellement d'interagir avec les cartes de l'adversaire en les paralysant. Et pour les déparalyser, ben, il faut réutiliser, il faut que l'adversaire utilise sa propre magie. Ou alors de commander le dragon, puisqu'en fait, euh, Volferion, c'est le dragon, il est dans sa ville à lui. Et si vous avez la possibilité, pour 8 points de magie, de le prendre et de l'envoyer sur une cité adverse. Et là, c'est un peu comme dans Game of Thrones, c'est la panique. Il y a du feu un peu partout. La mise en place est très simple, on met donc euh, les trois euh, cités. On va sortir deux cartes merveilles, partant du principe qu'elles ne peuvent pas... Voilà, là on a un 4. On ne peut pas mettre cette carte là, il faut minimum, enfin maximum que ce soit deux cartes de 3. Donc je vais repiocher jusqu'à ce que je trouve 3. Voilà, je trouve 3. Donc ça c'est pour le premier tour. Après bien sûr, ce qui sortira, ben, sortira. Voilà, donc là on a deux cartes de 3. Je mets la 4 qui est sortie sous le paquet. Et puis on va constituer la river qui constitue constituée de cinq cartes. Une, deux. 4 et 5 et en fait ce qui va se passer c'est que euh, on va également retourner la carte du dessus ici parce que je l'ai dit avec la magie on peut changer une carte ici puis faire descendre cette carte là l'avantage étant que euh, en, faisant, euh, en faisant ça ben soit je me permets d'obtenir cette carte là mais c'est surtout, vous le verrez, à l'usage, empêcher le joueur adverse de venir piocher une carte ici. On n'a pas envie. Je reviens sur les trois types de cartes qui peuvent être disponibles dans cette river. Vous avez les cartes de commandement, comme Trick, Vous aurez les tours, comme Apokitari. Et vous aurez en fait les gardiens, en fait, les troupes, comme la carte guard. Donc voilà, ça c'est les trois catégories de cartes qui sont disponibles dans la river et que vous allez pouvoir piocher à cet endroit qui sont donc des cartes qui sont différentes des merveilles puisque les merveilles hein, on l'a dit ce sont des cartes spéciales que l'on va acquérir et qui seront permanentes à notre trick est donc une carte de commandement on voit juste à côté du nom le coût, hein, 4 là en l'occurrence les trois cartes que je vous présente valent 4 et donc pour pouvoir les acheter dans la river il faudra que je paye 4 mais ça on y reviendra pendant la partie c'est un commandement, c'est-à-dire que c'est une carte qui va se jouer, tout simplement, hein, elle va se consommer euh, dans, dans le jeu. L'apothécarie, euh, elle par contre, c'est une tour, donc en fait elle va, vous allez le voir dans la partie, euh, s'ajouter à une cité. Et en se posant sur une cité dans l'emplacement tour, elle va ensuite apporter ses bienfaits, en l'occurrence ici, une capacité d'achat, une capacité de magie. Quant au guardes, c'est une des cartes les plus importantes pour protéger les cités puisque vous avez vu qu'elle a une valeur de protection qui est de 4 et lorsqu'elle est posée sur une ville, elle augmente sa valeur de défense de 4, donc pour les villes qui sont à 8, eh bien on va passer à 12, celle à 9, à 13 et puis ensuite celle à 10, à 14. Et il faudra d'abord, euh, ben, par exemple pour une ville à 14, attaquer et faire 14 points de dégâts, Ce qui ne fera que détruire la carte guard, vous allez le voir, puis ensuite réattaquer la cité et faire 10 de dégâts pour définitivement s'en séparer. Vous remarquerez également que sur ces trois cartes, il y a en dessous une valeur conditionnelle. Et bien en fait, c'est une valeur conditionnelle qui est que la carte apporte en fait c'est bien fait, mais elle est également en capacité, si on fait certaines actions, de faire autre chose ou de faire quelque chose de supplémentaire. Par exemple, à notre trick, si je la détruis, je vais pouvoir supprimer une carte guard. La carte guard, si je la détruis, eh bien, je vais pouvoir bénéficier de 3 points de force supplémentaires. Quant à l'apothécarie, celle-ci elle a une spécificité c'est que si j'ai en main une carte bleue, avec un fanion bleu, vous voyez qu'ici j'ai un fanion rouge, violet et gris mais si dans ma main ou sur mon jeu c'est à dire au niveau de mes cités euh, j'ai euh, du bleu et eh bien je vais déclencher en fait cette option supplémentaire et cette fois ci cette carte ne m'apportera plus un en niveau magie mais deux voilà donc la mise en jeu la mise en place est faite euh, on fait ouais on fait avec euh, on fait avec l'appli alors il ya une appli euh, qui est disponible en fait qui vous permet de compter vos points euh, et puis également. Alors, l'intérêt de compter les points, c'est que on s'est quand même rendu compte à l'usage, mais on ne le fait pas malgré tout. Mais on s'est rendu compte à l'usage que les points montent vite, et puis pouvoir se rappeler combien on a de points en magie, combien on a de points en force, combien on a de points euh, en achat, euh, ça peut être intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est game et euh, voilà, on va déterminer la priorité. Donc, c'est marrant. <rire> ah, j'ai gagné. <rire> voilà, c'est moi qui gagne. Alors, sinon, dans les règles, si vous n'avez pas l'appli. C'est inscrit, je ne sais pas si tu as lu ça. C'est marqué que euh, c'est la personne qui a le dernier vu un dragon qui a la priorité. Donc vu un dragon soit virtuellement, soit... Euh, donc déjà, euh, en gros, le possesseur du jeu, euh, il a fortes chances de tout le temps gagner parce qu'il y a un dragon sur la table. Ouais. Donc il peut dire qu'il est le dernier à avoir vu un dragon. Allez, je constitue ma première main. Donc je mélange cette main de base. Alors dans cette main de base, il y a euh, des prospectors, des divineurs, un divineur... Et un capitaine. Voilà, donc la main, c'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je sors ma carte. Je sors... Je sors des prospects et mon divineur. Donc des prospects et mon divineur. L'avantage, c'est que déjà en achat, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5 points. 5 points d'achat, donc je vais pouvoir venir acheter des cartes ici. Et avec le divinère et ses trois cartes de magie, je vais pouvoir mulligan une carte ici, puis faire redescendre celle-ci. Je n'ai peut-être pas forcément intérêt à faire descendre cette carte-là, elle est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce que je vais acheter pour 5 points Moi, je vais acheter cette carte-là parce qu'elle a prouvé euh, son effet, donc elle va directement dans ma défausse, hein, euh, au moment où je l'achète. Et puis je vais prendre celle-ci aussi, parce qu'elle a un avantage, c'est que si je la détruis, je vais récupérer 3 points de magie. Et ça, c'est un bon moyen d'atteindre les fameux 8 points de magie pour euh, utiliser euh, le dragon et donc l'envoyer dans une cité. Donc voilà, j'ai payé mes 5. Pour 3, est-ce que je mulligan ou pas hum, La 6, Anthony ne pourra pas l'acheter à ce premier tour, c'est sûr, puisqu'il n'aura maximum que 5 en achat. Il peut acheter donc ça ou ça. Cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle apporte beaucoup de choses, plus que celle-ci au final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te dégager ça. <rire> <rire> Et je vais te mettre ça à la, à la place. Voilà. Mon tour est terminé. Donc, mon paquet, toute ma main, même si je n'ai pas consommé toute ma main, toute ma main passe, euh, euh, passe en défausse. Et puis, ici, ben, je dois reconstituer la river. Voilà. Hop. Et hop. Et c'est à toi. Et il faut retourner celle-ci pour permettre, effectivement... Ok, alors 4 prospectors, ça me fait 4 points d'achat, avec mon capitaine ça m'en fait 5. Donc t'as le capitaine, donc cette fois-ci plutôt que d'avoir de la magie, tu vas avoir de l'attaque en fait. Mmh. Je vais acheter celle-ci. Non, ça c'est la dépose. Ouais. Mais là, euh, sur ton tapis là. Ouais. Donc t'as pris quoi là T'as acheté Hanout mais du coup, j'ai 3 points d'attaque, et pour 3, je vais acheter celle-ci. La Strange. Right. Et je me, me défausse d'un Voilà. Donc, en fait, quand on achète une merveille, il faut savoir que sur les merveilles, juste en dessous du coup, hein, donc c'est un coup en attaque, donc il a utilisé la capacité de son capitaine pour acquérir euh, une merveille, mais en dessous de toutes les merveilles, il y a euh, Breaker une, break une carte. Breaker une carte, bah, c'est de pouvoir vous enlever une, de, une des cartes de votre main. C'est très important de pouvoir purifier en fait son deck... Euh, des prospecteurs parce que le il il fait que apporter un en crédit, c'est très bien, mais on n'a pas envie de tomber tout le temps sur lui. Bien entendu, plus vous épurez votre deck, hein, ceux qui jouent à des jeux de deck building le savent, plus vous allez euh, sortir des cartes fortes, plutôt que d'avoir euh, les cartes de, de départ. Donc on reconstitue ensuite la zone de jeu. Et c'est à moi. Alors bien entendu, comme tous les jeux euh, de deck building, au début... C'est un peu lent, mais euh, bah, ça part vite. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi, normalement, j'ai la même main euh, que toi euh, tout à l'heure. On vérifie, j'ai bien le capitaine et j'ai bien 4 euh, prospects. Et toi, maintenant, tu vas normalement avoir la même main que moi au début. Donc, euh, eh ben, avec mon capitaine, euh, capitaine, mon capitaine. Je pourrais prendre celle-ci, elle est intéressante, elle fait 2-2, mais c'est une carte qui a un logo assez particulier, l'Association Pass. D'ailleurs, c'est une carte normalement qu'on joue que dans la version euh, avancée. Euh, L'Association Pass, on peut me la prendre en fait, grâce à la magie, en payant 4 de magie. Elle passe de mon niveau à moi, au niveau d'en face, et euh, ça, c'est pas très très très marrant quand ça arrive. Sinon, de l'autre côté, pour 3, je peux acheter celle-ci, qui me rapporte 1-1. Ouais tant pis je prends le risque. J'achète celle-ci avec mon capitaine. Et puis avec mes 5 points d'achat, je vais m'équiper euh, d'une tour. Donc il faut savoir en fait que ici vous avez des cartes qui vous permettent d'améliorer votre main en attaque, en achat ou en magie. Et puis également ici des cartes. Des cartes soit de soldats, soit de tours qui vont en fait vous permettre d'améliorer vos cités. Donc cette carte-là, en fait, cette carte de, de, de tour qui est ici, elle est intéressante parce qu'elle va donner deux points d'attaque euh, en permanence à ma main, main. Ce qui est plus intéressant, en fait, d'obtenir, c'est cette carte-là, qui est une carte de, de soldat et qui va rajouter deux points de défense à la cité. C'est-à-dire que, par exemple, la cité de 8, elle va passer à 10. Donc si je l'achète et que je la retire, je pourrais la poser ensuite sur cette cité et la cité passera en défense à 10. Et vous verrez quand on attaquera une cité qu'il ne s'agit pas de faire 100 dégâts pour détruire en fait cette ville. L'attaquer une première fois et atteindre le niveau 10 supprimera la carte des, euh, des soldats. Et c'est seulement lorsque une carte est totalement vide qu'il faut faire son score pour la détruire totalement. Sauf avec le dragon qu'on verra tout à l'heure. Donc moi on a dit que j'avais 5 en achat. 5 en achat, euh, bah, ce que je vais faire c'est que je vais quand même prendre ça, parce que c'est intéressant. Et puis, je vais prendre celle-ci. Ah, oui, il était moi celui-là. C'est peut-être celle qui me manque du coup. Non, ça doit être celle qui te manque à toi. Ouais, ouais ça. Tiens, c'est pour ça que j'ai dû remélanger et repiocher. D'accord. C'est pas grave, je vais le mettre là. Euh, j'ai acheté un prospect, donc je dégage un de mes prospects. J'ai acheté une merveille, je veux dire. Du coup, je, je dégage un prospect, je rajoute une merveille, et je recompose la river. Et pendant qu'Anthony réfléchit, je vous parle du saboteur, qui est une carte qui est vraiment super sympa, parce qu'en fait, quand vous la prenez, en fait, vous la mettez dans la main de votre adversaire. En fait, elle va pourrir un peu son deck, puisqu'elle ne fait que vous apporter un... Euh, en capacité d'achat et elle n'est pas défaussable, on peut pas en fait euh, on peut pas la, la, la détruire, on est tout le temps obligé de l'avoir dans sa main. C'est un peu une carte pute quoi. Ok alors j'ai 4 prospecteurs, un capitaine. Ça me fait 5 points d'achat pour 5, je vais acheter cette tour. Et il me reste 3 points d'attaque pour 3. Je vais acheter. Cette merveille-là, je me défausse d'un prospector. Ok. On reconstitue le dos. Moi, j'ai plus rien dans ma main, donc je prends ma défausse, je la brasse Et je retire 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retire 5 cartes. Je me trouve avec 3 prospects, le Divineur et le Worthy trade qui va m'apporter 1 en achat et 1 en magie. Donc je me retrouve avec 4 en magie. Ça c'est intéressant. Et 1, 2, 3, 4, 5 en achat. Alors, il y a une tour là-haut qui est pas mal. Il y a une tour ici qui est bien. Je vais... Uh -huh. euh... Je vais acheter cette tour-là pour 5. L'ordre dans lequel je fais les choses n'a aucun import... aucune importance. Je peux d'abord acheter, puis faire l'attaque puis faire la magie, ou utiliser la magie. Enfin, il n'y a pas vraiment d'importance dans l'ordre. Donc, je vais acheter cette tour-là. Et puis, pour 4, 4, je vais mulligan celle-là, parce que je n'ai pas envie que tu me la mettes dans la tête. Voilà. Donc ça, ça coûte 2, en fait, en magie, de faire un, un mulligan de, de paquet. Et je peux le refaire une deuxième fois puisque j'en ai 4. 6, tu vas avoir du mal à acheter ça. Par contre, je vais t'empêcher d'acheter une troupe de renfort. J'espère. et poser ça à la place. Fin de mon tour, je reconstitue la river. C'est à toi. Ok. Alors 3 prospectors, strange box et trix. Je vais poser ma merveille ici. Alors la merveille euh, c'est une carte qui a pour avantage d'être permanente. C'est-à-dire qu'elle est posée là et maintenant son apport qui est un d'achat et un de magie, il est permanent. Il est permanent pour toute la partie. Euh, sauf si je la détruis, mais je peux pas la détruire celle-ci, je peux pas la récupérer. Par contre, ce que je peux faire, c'est l'incliner pour 3 de magie. Ok, ça me fait 3, 4, 5, 6. 6 de points d'achat. Euh, je vais acheter cette carte. -là. Ah, merde <rire> ah oui. J'avais pas dit au tour d'avant, euh, il n'aura pas assez pour acheter. <rire> mais et, si en fait. Et du coup, ça me donne... Un point d'attaque, je ne peux rien acheter pour un point d'attaque, j'ai un point de magie. Je peux rien faire du tout, donc j'ai fini mon tour. Ok. On, on reconstitue la river. Donc toujours ne, ne pas oublier de retourner la carte, ce qu'on fait souvent. Hein, L'avantage de pouvoir faire un mulligan. Moi je tire mes 5 cartes euh, Prospect, Prospect, Capitaine. Euh, harness et Barter Je l'aime bien, celle-ci, la, la harness Elle apporte beaucoup de choses Pour l'instant, pas assez Mais bientôt Alors, ce qui me fait, en attaque 4 En achat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et en magie euh, En magie, 1 Mais je pourrais, euh, je pourrais passer à 4 Si j'en avais envie, mais je ne vais pas le faire maintenant donc on va passer, on va d'abord jouer l'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en achat. Euh, C'est dommage, il n'y a plus la tour qui était sympa puisqu'Anthony l'a prise. Euh, je vais jouer offensif peut-être moi sur cette partie-là. Est-ce que je joue offensif ou est-ce que je joue magique euh, je sais pas. C'était bien de jouer magie finalement. Hein? C'était intéressant. Pourquoi c'est intéressant de jouer magie Parce qu'en fait, quand on joue magie, on peut, on peut rapidement, contrôler, euh, rapidement contrôler le, le, le dragon. Et euh, ça, c'est sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis embêté. Je suis embêté parce que... Je suis embêté. Je suis embêté. Si je prends celle-ci, je peux prendre que celle-ci. Et si je veux la jouer force, je peux prendre celle-ci et celle-là pour 6. Pour je peux prendre... Allez, je prends la tour. Je prends la tour. Et puis, en attaque, j'ai 3 et 4. 3 et 4, je vais pouvoir prendre les deux merveilles parce qu'elles valent chacune 2. Et j'ai 4 au total. Et je vais pouvoir, comme j'en ai pris 2, défausser 2 prospects. À toi donc ce qui est intéressant, hein, c'est que quand euh, vos merveilles commencent, euh, commencent à sortir, euh, vous vous retrouvez avec des cartes permanentes et avec des effets qui sont permanents. Et là du coup, les combos commencent à se déclencher. D'autant plus que euh, sur euh, une grande partie, des, euh, même toutes je crois, toutes les merveilles ont une double condition. Une condition qui se déclenche en fonction de ce qui est présent dans votre main ou de votre capacité à euh, décider de euh, ben, détruire une carte. Par exemple, la merveille qu'il a, s'il la détruit, il gagne 2 en achat pour l'instant. Ok, j'ai joué cette merveille ici. Je vais placer ma tour ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 points d'achat. 6, 6, 6, euh... Il y a un plein de vous Je vais acheter ces deux-là. Celle-ci et celle-ci. Ok. Il me reste un, deux. Deux points d'attaque. Je ne peux rien acheter. Et Un point de savoir, de magie. J'ai un seul point. Ok. Je finis mon tour. Donc moi, je dois reconstituer ma main. Mais actuellement, dans la main disponible, j'ai que 4 cartes. Donc, bien entendu, je prends ma défausse, comme dans tous les jeux de, de, de deck building. Je brasse ma défausse et je pioche la carte qui me manque pour pouvoir atteindre le seuil de 5 cartes. Je sors 2 prospects, euh, le novice, la War Academy et l'assassin pass. Donc l'assassin pass, l'avantage c'est que c'est une merveille. Donc c'est une merveille, je vais la, je vais la poser, elle va m'apporter 2 en achat et puis 2 en combat. Voilà, donc ça, je l'ai. Ensuite, l'académie euh, War, c'est une tour qui apporte 5 en attaque, donc je vais la poser sur ma carte de 10, parce que c'est la moins fragile de toutes. Voilà. Enfin, c'est la plus forte de toutes, pour l'instant. Et puis, je vais poser mon novice qui va augmenter de 2 ma défense. Et en l'occurrence, je vais le mettre ici, pour que mon 8 passe à 10. Bien entendu, maintenant qu'elles sont posées, elles m'apportent euh, ce qu'elles peuvent offrir. En l'occurrence, l'Académie, elle m'offre deux points d'attaque. Il me reste euh, mes deux prospects. Donc, deux prospects, deux points d'achat. Mon Insertion Pass, elle m'offre deux points d'achat également. Donc, je suis à 4 dans ma capacité d'achat. 4 dans ma capacité d'achat. Je vais naturellement prendre Anout. Puisqu'en plus, Anout, il a une capacité spéciale c'est que si je le break, si je, je m'en débarrasse, je vais supprimer une défense. L'une de tes cités. Et ça, j'adore jouer ça. Souvent, on ne s'y attend pas. Et puis, en attaque, on a dit que j'avais 4 points, puisque j'ai la War Academy et j'ai mon Association Pass. 4 points, et je vais prendre le Primal Beast. Parce qu'il est quand même hyper balèze. Il a l'avantage d'apporter de l'attaque et de la magie, et surtout si on le break, de tirer une carte. À toi Je mets l'Asociation Pass ici, mais j'ai la. Je ferai référence régulièrement. Désolé pour le champ, mais pour tout mettre, c'est compliqué. Et comme j'ai acheté, excuse-moi, comme j'ai acheté une merveille, je défausse une carte. Et en l'occurrence, je défausse un prospect. C'est important à ne pas oublier. Il y a des choses comme ça hein, qu'il faut essayer de ne pas oublier de faire parce que bon c'est dommage. C'est de l'open box. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire en fait dans le jeu. Il y a plusieurs façons de gagner. Et plusieurs façons de perdre. <rire> ok, alors j'ai placé ma tour ici. faut que j'appelle ça là. J'ai 3 prospectors, 3 points d'achat. Donc plus un captain, ça fait 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points d'achat. Donc celle-là, elle Et ensuite en point d'attaque, j'ai 3. 5 5 euh, 5 Je vais prendre 7 mer ici, et donc je me défausse d'un prospector. D'accord, elle doit se dire, mais il se passe rien dans ce jeu. <rire> Inquiétez pas, ça va venir hein. d'un coup. Je recrée la river. Je n'oublie pas de retourner cette carte-là pour permettre à ma magie de faire. Je vous rappelle que hors champ, ici, là j'ai un association pass qui me rajoute 2 et 1 et 2 en attaque, 2 en achat. Qu'est-ce que j'ai tiré J'ai tiré Worsi, Diviner, Prospector, Prospector, Prospector. Ok. Alors, ça me fait 4 en magie. On va commencer par ça. Vous allez voir, c'est sympa. <rire> avec ce 4 en magie en fait ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir euh, venir m'attaquer en fait à euh, ces merveilles là parce qu'elle lui apporte des choses en jeu constamment et il faut que je commence à le calmer un peu donc comme j'ai 4 là il y a une petite valeur de 3 et ça me permet de dire que en fait je défausse enfin euh, je sais pas que je défausse que je, je, je bloque en fait cette carte je vais bloquer celle-ci parce que je sais que il l'a prise pour avoir un peu de magie <rire> qui commence à avoir de l'expérience. Donc je vais lui paralyser en fait cette carte-là. Il aura tout à fait la possibilité de la redresser, mais il faudra pour ça qu'il utilise 3 points de magie. Donc ça c'est fait, j'ai utilisé ma magie. Il me reste mes achats. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, 5 en achat. 5 en achat. On n'a pas de trucs. Je vais racheter celle-ci. Elle est bien, elle apporte plein de choses. Elle est pratique. Je l'ai déjà en main en plus. Donc comme je l'ai déjà en main, quand je, elle, est, elle est dans mon deck, quand je la ressortirai, je pourrai débloquer en fait son deuxième effet. On en reparlera on en quand on y sera. Voilà, fin de tour pour moi. Et là, normalement, ça va commencer à devenir un peu plus problématique. Pour lui comme pour moi. Puisqu'on oui. arrive en fait dans les tours à avoir des decks de plus en plus efficients. Oula <rire> T'as combien hein, Dis-moi, parce qu'après j'en ai besoin pour le... 4 prospectors 4 Et pros... euh, Flores Deploy Ok Ok Donc ça me fait... Mes prospectors me rapportent 4 points d'achat Du vert plus du... Non, j'ai pas de vert Donc ça fait 4, 5, 6... 7, 8... J'ai 8 points d'achat Pour 8... Je vais prendre celle-ci. Ok. Pour les points d'achat, c'est good. En points d'attaque, j'ai 2. 2. Ça fait 5, 6, 7. J'ai 7 points d'attaque. 7 points d'attaque. On va prendre celle-ci. Mmh. Oui, j'ai vu. Mmh. Donc en fait, il a pris une carte qui est super sympa. Euh, qui s'appelle euh, Emerald, et en fait, s'il la défausse, il m'envoie le dragon directement. C'est un petit peu une carte qu'il a bien repérée, <rire> moi aussi, et euh, voilà, ça fait très très mal. Ok, donc je me défausse d'un prospector. En point de magie, j'ai deux, trois, 3 seulement. Euh, ouais, on va prendre. Non non, a... non, non, non, non, tu peux pas acheter avec ah, de oui, la magie. Tu ne peux rien acheter avec de la magie, tu peux mulligan. Ouais. Tu peux euh... Tu vois, l'achat la, la, il est bien spécifié ici. Hein. On achète la carte avec le logo qui est, euh, qui est en haut à droite. Non, je ne vais rien faire avec mes points de magie. D'accord. À moi Si, si, attends. Je peux peut-être redresser euh, celle-ci. J'en ai Mais combien Tu avais Et... que deux. J'en ai que deux, si j'en ai trois. Tu en as trois Eh ah ben oui, c'est bon. Hop. Très bien, à moi donc moi j'ai euh, Barter, le Capitaine, l'Apothicari, euh, la, la Sharpe et la Divining. Alors j'ai donc deux cartes de merveilles en fait qui apparaissent. Je peux en mettre autant que je veux sur, sur ma table en fait des merveilles. Donc ben, je, vais, je vais les ajouter. Évidemment, voilà. J'ajoute ces merveilles-là à mon paquet. Merci. Hop, hop. Et hop. Voilà, donc là, j'ajoute ça. Ensuite, euh, j'ai l'apothicaire qui est donc euh, une, une tour que je vais venir poser ici qui a l'avantage de me rajouter un point de magie. D'accord avec ce point de magie, je vais prendre Barbeur et je vais le briquer. Attends, je réfléchis. Ouais, je vais briquer Barbeur, ça va me rapporter 3 points de magie. 3, 4, 4, plus 3. Je vais briquer ça aussi. Ça va m'en faire 7. Et je vais briquer celle-ci pour en avoir 2 de plus. 7, 8, 9, j'ai 9 points de magie, je vais prendre le dragon, et je vais l'envoyer sur une cité d'Anthony. Et du coup, le dragon, il est ultime, lui, il n'a pas besoin de détruire les tours ou les gardiens avant de détruire la ville. Je le pose directement, et il va falloir qu'il ait au moins 8 de magie pour pouvoir renvoyer le dragon chez lui. Si à la fin de son tour, il n'a pas renvoyé le dragon chez lui... Et eh ben, euh, il, euh, il, euh, euh, il va perdre cette cité. J'ai joué un peu précipitamment, j'aurais pas dû en fait, parce qu'avant de défausser mes cartes, ce que j'aurais dû faire, c'est euh, profiter des apports euh, qu'elles avaient autrement, mais c'est pas grave. J'ai deux points d'attaque de, ici, 2, 4, 5, et puis comme j'ai mon capitaine, ça me fait 8 d'achat. C'est bien assez pour prendre de toute façon les deux merveilles qui sont ici. Comme j'ai pris deux merveilles, je me défausse de deux cartes. En l'occurrence, il me reste encore des prospectors, donc je dégage les prospectors. Je reconstitue... Au niveau achat, j'avais rien à acheter parce que j'ai pas assez d'argent. Je reconstitue les deux cartes qui sont là. Et c'est à toi. Donc là... Le problème, c'est que comme il a le dragon en fait euh, sur, euh, sur sa ville, il faut absolument qu'il constitue 8 points de magie pour pouvoir s'en débarrasser. S'il ne constitue pas les 8 points de magie, il peut jouer, hein, il va faire ce qu'il a à faire, des achats, des attaques, un petit peu de magie. Mais à la fin de son tour, il va perdre la la cité. Ok. Alors, est-ce que tu as réussi à faire 8 points de magie Je ne les aurais pas, je pense. D'accord. Par contre, euh, vu que dans ma main, j'ai une bannière rouge, j'en ai même 2, je peux piocher une. Attention et bien non, pas de point de magie, ok. Qu'est-ce que tu as dans ta main, s'il te plaît Alors, un Ouais, Living Knife, une mission, Decisive Strike, un Prospector et un Captain. D'accord. Ok. Celle-ci va me rajouter un point d'attaque. Ok, bon, j'ai déjà compté mes points d'achat. J'en ai deux. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il euh... n'y a rien qui va me donner de la magie. Non. De toute façon, tu ne pourrais pas le jouer maintenant. Ouais, mais pour après. Ouais. <rire> Je suis un peu en, en manque. manque. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Ok. Au point d'attaque ce coup-là. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 points d'attaque. Euh... Et ben on va commencer à jarter celle-ci. Hop et... Allez, et, là, évidemment. et du coup il me reste.. Il me reste. Donc il peut m'attaquer, en fait, il peut détruire cette cité immédiatement parce que j'ai posé aucune carte dessus pour la protéger, et donc il n'est pas obligé de se débarrasser des cartes qui sont dessus avant d'attaquer la cité. Je vais prendre cette merveille. je me défausse un prospector, il me reste mes points de magie à jouer. Que je n'ai pas. 1, 2, j'ai que deux points de magie. Tu peux Mulligan, le... Ouais. Ouais. Hmm. C'est pareil au même, non je ne vais rien faire avec mes points de magie. Rien okay. ok. Donc là, on reconstitue le système. Alors, comme il n'a pas réussi à obtenir 8 points de magie avant la fin de son tour, le dragon rentre chez lui. Mais avant de partir, bah, il aura détruit la tour et détruit la cité. Donc, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à soit... Alors, on est à égalité, concrètement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un beaucoup parce que j'ai envoyé le dragon... Euh, parce que j'ai capitalisé de la magie et je suis content, je suis fier de moi, j'ai fait mon truc. Seulement lui en attendant, bah, il capitalisait en fait de l'attaque et euh, il, a défoncé, il a défoncé ma cité, ma cité de neuf que j'ai pas pris le temps en fait, euh, de protéger parce que j'étais en train d'acquérir des cartes de défense. Allez, je reconstitue ma main. 1 2 3 4 et 5. Qu'est-ce que je sors Je sors euh, Arnus Quan, Primary Beast, qui est donc une merveille assez balèze. Puisque si je la détruis, elle me rapportera une pioche. J'ai un prospect, un divineur et puis Worthy Trade. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est à regarder si euh, certaines cartes peuvent bénéficier de certains effets en doublon hein, puisque en dessous en fait il y a des conditions pour débloquer là en l'occurrence il me faut une rouge et une bleue j'ai bien une bleue ici dans ma main et j'ai bien une rouge ici dans ma main donc comme j'ai une bleue dans ma main et une rouge ici sur mon terrain cette carte là elle, on va additionner les valeurs qui sont en dessous ça c'est très très très intéressant donc je vais pouvoir débloquer en fait euh, Arnesquam du coup je me retrouve en achat avec 2 3 4 5 6, 7, 8, 8 points d'achat, c'est pas mal, 8 points d'achat, 8 points d'achat, je vais acheter pour 5, celle-ci, et pour 3, celle-là, voilà, ensuite, en magie, j'ai 1, j'ai 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, puisque je débloque, puisque j'ai du bleu dans ma main. J'ai 10 points de magie. 10 points de magie, je vais pouvoir faire break et break. Donc je vais breaker ces, euh, ces deux merveilles. Et puis maintenant, en attaque, j'ai 3, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, 9, 10, puisque j'ai débloqué, puisque j'ai les fagnons. J'ai 10 euh, en, en attaque. Évidemment, je vais détruire la cité qui n'est pas protégée et qui vaut 9. Voilà, fin de tour. Ok, bon, je vais jouer cette marée ici et celle-ci. Donc, c'est Emerald et, et puis floating, floating. Donc, Floating elle t'apporte un point d'achat et un point de magie. ça. Si tu la breaks. Ah oui, je sais ce que tu vas faire, ouais. mon salaud. Ouais, voilà. <rire> il va m'envoyer le dragon euh, grâce à euh, Emerald Horn. Donc, il faudra que j'ai de la magie pour pouvoir euh, contrer ça. Ça va être chou. J'ai déjà un, 2, trois points de magie. Au pire le zéro. ça temporisera. Bah de toute façon oui ça va. Alors l'avantage en fait ce qui est bien en fait dans le jeu, c'est que comme je joue ma magie et puis que je joue mon attaque et puis que je joue mon, mon, mon achat, dans un sens ça temporise oui et non parce que la magie que je vais jouer pour pouvoir contrer le dragon euh, ne m'empêchera pas de jouer ensuite mon attaque et mon achat. Donc je fais pas une action on dépend d'une autre en fait. Ok, donc en point d'achat j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Donc avec les points d'achat, je vais acheter Kwanvein. Allez Donc là, je reconstitue la river en mettant 5 cartes. J'ai oublié de jouer ça. J'ai oublié de me défausser de celle-ci pour t'envoyer le dragon. Euh, ben bah, vas-y, va. Pas ouais, de allez. problème. Vas-y. sur celle-là. Ouais. On est là pour apprendre, hein. On est là pour montrer aux gens. Alors oubliez pas, hein, parce que... Nous on est potes. <rire> Mais si tu joues en mode compète, tu l'as dans l'os. Après, c'est moi, hein. j'ai pas demandé s'il avait fini son tour avant de, avant de poser la river, c'est pas bien. C'est à moi de demander s'il a bien fini son tour. Donc là, il a défaussé en fait une de ses de ses merveilles qui est Emerald. Et ça lui permet d'envoyer de, le dragon sans devoir utiliser de la magie. Ça fait mal. Alors, je tire 5 cartes moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je vais retrouver Je vais retrouver deux merveilles. Deux merveilles de plus. Deux merveilles de plus, à savoir la session pass et le, divin le divining pétale. Le divining pétale, si je la dégage, elle me rapporte deux points de magie. Ensuite, deux points de magie. Ici, j'ai un point de magie, ça m'en fait 3. Trois, 4. Trois, quatre. quatre, cinq. 7 et 8 alors je te montre <rire> Apothicari m'apporte un point de magie étant donné que j'ai du bleu dans ma main, je débloque ça ça me fait 2 points de magie avec euh, Assassin Pass, euh, non pas Assassin Pass avec la divinati Petal, si je la break je gagne 2 points de magie ça m'en fait 4 4 plus 1 de Primal Beast ça m'en fait 5. 5 plus 1 de Sven euh, d'île. Ça m'en fait donc euh, 6. 6. Et j'ai pas de bleu dans la main. Je ne peux pas débloquer... Euh... Et non, je ne peux pas débloquer 7-8. Je ne les ai pas. Je n'ai pas cette 8 en fait. Je n'ai pas 7-8. Je ne peux pas débloquer ici en fait parce que je n'ai pas de bleu. Alors, je ne vais pas pouvoir débloquer ce fichu dragon. Donc, je vais passer à autre chose. Je vais passer en mode offensif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, avec la session pass. 6. 7. Avec le pétale. Et 8. Avec le Sven Deal. Et 9. Avec euh, Anut. Plus 3. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que là, il y a une muraille. <rire> c'est chaud, cette histoire. Bon, je vais t'attaquer quand même, je pense. Je vais t'attaquer pour faire sauter cette muraille. Puis ce sera pour le prochain tour. Euh... Ah, j'ai deux de plus, là. En même temps, ok. Bon, je vais perdre une ville, il ne euh, faut pas en perdre une maintenant, c'est chaud, hein <rire> J'adore ce jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'attaque là, et donc je détruis ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'il me reste 7, je vais pouvoir acheter ces deux-là. En achetant ces deux-là, je me défausse de deux prospects. Alors, on dit prospects parce qu'on a tendance à se défausser des prospects, mais on n'est pas obligé de se défausser des prospects. On peut se défausser de ce qu'on veut. Au niveau des achats, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Je vais acheter celle-ci et celle-là. Voilà. Fin de tour, j'ai pas réussi en fait à, euh, à euh, euh, sauver en fait, euh, ma cité. Dommage, à hein, un point près. Le dragon rentre chez lui. Mais au passage, il éclate ma cité. Deux cités détruites partout. Ça devient chaud. Ok, Faut une cristal un point d'achat. Un Nutrix. Ça fait 3, un prospector 4, 5, 5, j'ai pas de bonus, non 5, 5 points d'achat, ah pardon, faut reconstituer. C'est bon, excuse moi, excuse-moi. Hop On est pris dans le jeu, alors du coup, euh, on se dit. Hop. Et voilà. 5 points d'achat. Je vais acheter cette tour-là. Ok. Ensuite on attaque. Qu'est-ce que j'ai J'ai deux. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est tout. 8. Euh... Tu peux soit attaquer ma ville et donc faire tomber ma tour. C'est compliqué. Bon, je vais essayer de. Je vais reprendre celle-ci. Ah le salaud <rire> Donc là il reprend en fait la carte qui lui permet d'envoyer Volfurion et il espère la, la tirer rapidement pour, euh, bah, pour gagner la partie tout simplement. Mon point de magie j'en ai un seul. Je vais quand même me défausser de cette carte. Non je vais pas le faire tout de suite. Un seul point de magie. Et puis ici je vais jouer quand même cette, cette merveille-là. Et je serre les fesses et ça finit mon tour. <rire> Hop, alors vais-je réussir à acquérir 8 points d'attaque J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 et 5. Si là-dedans j'ai une attaque, j'ai une attaque, je gagne. Ouais. Voilà, parce que là en fait j'ai regroupé 8 points d'attaque et donc je, je joue même pas la suite, j'attaque, je détruis sa cité. Et j'emporte. La partie. Merci Anto. Voilà, donc euh, que penser euh, de Wolfirion Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup les mécanismes. Déjà j'aime beaucoup le fait que ce soit dans l'univers. De Mystéa, je trouve que les cartes sont très très belles graphiquement. Je trouve ça vraiment vraiment très très beau. J'aime bien ces mécanismes qui permettent en fait ben, soit d'utiliser de la magie, soit d'utiliser de la force, soit d'essayer de composer avec les deux, bien retenir en fait hein, la main hein, qui, se, qui, qui va se rafraîchir avec les apports que l'on a. Donc il y a une stratégie à construire. C'est un jeu qui met un petit peu de temps à se mettre en place. On peut penser que c'est son défaut, mais en fait c'est parce que la stratégie va monter en fait et que vraiment, il y a une hype qui se construit. Je peux vous assurer que quand on joue, on sait ce qu'on fait et on se dit, quand celle-ci va ressortir, quand ces deux cartes-là vont comboter, je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux. Donc, je ne sais pas si on vous a donné cette impression, mais on maîtrise vraiment son destin dans le jeu et puis, c'est jamais totalement perdu. Vous pouvez avoir perdu deux cités et puis quand même remonter la vague. Ce que je n'ai pas pu montrer dans cette partie, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'on bat Wolfirion, le dragon il suffit d'avoir 16 points d'attaque et vous en fait vous tuez le dragon et du coup la cité va venir dans votre cité à vous, ça la cité de Wolfirion va venir s'ajouter à, à, à vos deux cités, à vos trois cités à vous, ça vous en fait 4, ça fait une cité de plus. Et puis en plus un avantage c'est que bah, les merveilles n'entrent plus en jeu et ça peut handicaper en fait un joueur. En l'occurrence. Je pense que c'est moi que ça aurait handicapé le plus sur cette partie, parce qu'Anthony avait beaucoup plus de merveilles que moi. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis très très très très, très euh, hypé par, euh, par ce jeu. Je trouve vraiment que le, le concept est, euh, est novateur. Il euh, y a des nouvelles mécaniques. Peut-être que certains d'entre vous me diront que ce sont des mécaniques qui sont empruntées euh, d'autres jeux de deck building. Ça reste un deck building, mais je trouve que celui-ci voilà est beaucoup plus enrichissant. Et puis un petit peu comme dans Mystia, il y a plein de façons de gagner. Comme je le dis, il y a plein de façons de perdre. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis de bons tirages, bah parce qu'il n'y a que ça pour pouvoir déclencher la fureur du dragon. Allez, à très bientôt. Bye bye